Hey, hey, hey Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et toi, Elodie Moi, ça va nickel. Je <rire> suis trop contente d'être là. Aujourd'hui, Elodie, euh, je vais te raconter une histoire. Okay. et tu vas me dire euh, ce que tu penses de cette histoire ouais. Marc est, euh, est au lycée et Marc euh, c'est un, un jeune homme euh, pas très doué à l'école d'accord c'est un chrétien ouais et euh, dans la case de Marc il y a Célia Célia c'est l'intello mais vraiment qui en joue beaucoup oui ok qui, qui, qui est vraiment derrière les profs euh, Presque à essuyer le tableau, à passer le balai après. L'abus. <rire> <L 'abus. rire> et voilà. Et euh, un jour, Marc se retrouve avec sa bande de copains. Et puis, ils discutent de, de l'école. Ils se mettent à rigoler euh, de Célia, qui, qui en fait toujours trop. Ses amis disent des mots qui ne sont pas très gentils, mais qui ne sont pas non plus méchants. Marc est chrétien et Marc rigole à tout là. ça. Et ça s'arrête là, la situation. Ok. Donc Mac rigole au, au moquer de ses amis. Il juge pas méchant. D'accord. Ok. okay. Qu'est-ce que t'en penses Je sais que ça m'est déjà arrivé euh, de rigoler parce que en fait la façon dont la personne te le dit bah ça te fait rire, tu vois. C'est pas bien, mais je sais que ça m'est déjà arrivé, je vous le confesse. Voilà. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé Ah beaucoup hein. Ouais. Franchement. Euh je vais pas mentir hein. moi j'ai en fait le pire c'est, je sais pas si c'est une excuse mais j'ai le rire facile, c'est si vrai on il... rigole ouais, aussi, hein. donc en fait il suffit <rire> de l'intonation dans le truc qu'on va me raconter ou quoi, je vais pas tilter si c'est méchant ou pas mais ça va me faire rire et je vais pas me retenir. Et après par contre tu es en mode oh purée j'aurais pas du ouais c'est après que je réalise que ah ouais, ça... j'aurais pas aimé qu'on rigole de moi ou, ouais. ou que la situation s'inverse ouais Enfin, quoi que je suis pas susceptible à ce niveau-là, on peut se moquer de moi, ça ne me dérange pas. Mais il y a des personnes plus sensibles que d'autres. Oui. Et euh, c'est après que je réalise... Ah mince Ouais, enfin, bon. Ce <rire> n'est <rire> peut-être pas trop approprié que je prenne part euh, à, à ces moqueries, quoi. est-ce que tu penses que le fait de rigoler, c'est approuvé Est-ce que rigoler, c'est se moquer aussi bah, J'aurais tendance à dire oui... Mais après, euh, je peux vous assurer que moi, ça m'est arrivé de rigoler, mais c'était pas... En fait, limite, j'avais pas pris conscience de la moquerie, en vrai. Ouais. En vrai, c'était pour moi une histoire drôle, et puis sur le coup, c'était marrant, et j'ai rigolé. Et c'est qu'après que je réalise, en fait. Donc, j'aurais tendance à dire oui, en rigolant, forcément, tu participes, parce que quoi Pourquoi Je vais justifier ce que je dis. Ouais. Euh, parce qu'admettons, la fille en question, Célia... Mmh. Euh, elle passe, elle entend ça, et elle vous voit tous rigoler d'elle. Elle va pas comprendre si tu as saisi ou pas ce que tes potes ont dit. Elle, ce qu'elle va voir seulement, c'est, ben, euh, vous êtes plusieurs à rigoler d'elle. C'est ça. Sur son dos. Donc, euh, je... c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que, oui, le rire peut participer, en effet, à la moquerie. Mmh. Mais euh, je pense que c'est à nous euh, de faire attention euh, quand on vient nous raconter quelque chose, que ce soit... Euh, drôle ou pas, mais euh, de, de se dire soi-même, est-ce que moi j'aurais aimé que si j'aurais été à la, à la place de la personne, oui. j'aurais aimé que euh, bah, après plusieurs personnes se regroupent et rigolent de moi. -moi. Est-ce que j'aurais apprécié C'est une fois que tu m'avais raconté euh, qu'à ton travail, il y avait une, euh, des, des gens qui parlaient souvent des autres pour Tout rigoler et toi tu te retirais. Oui. Et moi je trouve que ça c'est... C'est super en fait, c'est la réaction à avoir en fait, mm. se retirer et les gens ils vont savoir que en ta présence, il n'y a pas de, de, de se moquer de X ou de Y tout mm. ça. C'est pour ça que tu le faisais. Bah je le faisais parce que en fait moi j'ai pris conscience vraiment de ça, en fait, bon, euh, après euh, moi c'est vraiment Dieu qui m'a révélé ça, mm. que euh, c'était vraiment, enfin que c'était pas bien, que ça lui plaisait pas, c'était pas à sa gloire. Et du coup, comme j'ai pris de la maturité aussi ouais. sur ça, c'est-à-dire qu'avant, je rigolais. <rire> bon, <rire> après, j'ai vraiment mûri par rapport à ça. Et il y a des choses qui me font même plus rire. Mm. C'est-à-dire que euh, euh, se mettre à plusieurs rigoler d'une personne sur le dos d'une personne alors qu'elle est soit à côté ou bien même si elle n'est pas dans les lieux, moi maintenant, ça me fait plus rire. Et euh, du coup, je ne veux pas prendre part à ça. Mm. Donc, je préfère me retirer pour montrer clairement ma position et dire, voilà vous dites ça, mais je ne prends pas part à vos moqueries, je n'adhère pas à ce genre de comportement, et si vous le faites devant moi, et eh bien je ne vais pas prendre Restez. part et, et rester en fait. Et, euh, et c'est pourquoi je préférais me retirer, quitte à avoir le mépris, ou à dire mais celle-là, se prend pour qui <rire> Quitte à ce qu'on se moque de toi Oui, quitte à ce qu'on se moque de moi après, mais euh, ça peut m'importe après, c'est leur problème. C'est ça. Du moment que moi je sais que voilà, j'ai bonne conscience vis-à-vis -vis du Seigneur et que mm. voilà, je... Je veux pas me moquer des gens, euh, sur surtout après, pour être honnête, des fois c'est des gens plus faibles dont on va se moquer. Souvent, ou autre, très très souvent. Et je veux pas prendre part à ça. Mmh. Donc euh, c'est pourquoi je préfère m'éloigner quitte à ce qu'on se moque de moi après. Franchement. Honnêtement, regardez. <rire> <préfère les autres. rire> Sincèrement. Et c'est bien parce que Elodie est chrétienne. Donc par rapport à son témoignage, c'est mieux. Mmh. Or que si tu es là à rigoler des autres et demain tu dis, bah viens, je te vis à l'église. C'est sais, le Seigneur Teuf, ils vont te regarder. Ça ne pas mais... de quoi, t'es pas crédible. <rire> ouais, t'es pas bon dire mais t'es là, je... tous les jours t'es là, tu te moques des gens t'es toi-même qui lance les page live c'est ça, tu en moques, tu mets la tu sauce. tu tu mets la sauce et tout et là tu parles d'église, ouais, t'es pas crédible t'es pas, pas crédible et même pour la personne Ils vont rigoler, sur qui vous vous moquez mm. toi tu vas après, le lendemain, tu vas voir tu viens, tu, tu veux la consoler tu dis, tu sais, le Seigneur m'aime elle va te regarder, elle va dire, mes frères, la dernière fois tu étais là-bas, tu rigolais avec les autres et maintenant tu viens me prendre dans tes bras et bah, me dire que le Seigneur m'aime c'est ouf <rire> Moi, je te repousse, t'es sérieux ou quoi, quoi enfin. <rire> non, non, je pense qu'on qu doit, je pense, pour te rejoindre Caro, on doit avoir une même ligne de conduite, sinon est on n'est pas, pas crédible, si tu fais noir et blanc, et eh ben les gens vont pas te prendre au sérieux, et même euh, t'es pas du tout un les moyens, tu vas rien apporter quoi, de plus, et, euh, et je pense que c'est notre rôle que de de montrer euh, bah, un peu dans quel camp on est et, et de savoir s'affirmer, ne pas avoir peur aussi. de s'affirmer. Moi, je sais que ça m'a pris un peu de temps. Au départ, euh, j'étais de celles qui rigolait avec les autres. Mm. Mais euh, n'aie pas peur de, de te mettre à l'écart, de te retirer, parce que tu n'as pas envie de prendre part. Euh, tu sais que tu le fais euh, pour le Seigneur et pour tes convictions. Hein. Mm. Es pas, tu ne le fais pas pour les, les autres, donc... Euh, voilà, je pense que tu prends ton courage et, et ne prends pas part aux moqueries ce sera tout à ton honneur ouais. et même les gens qui se moquent ils sauront que toi tu n'es pas quelqu'un qui se moque des autres donc s'ils ont à te dire quelque chose à t'avouer quelque chose, ils vont aller librement vers toi parce qu'ils savent que oui. ça, tu ne vas pas rigoler tu ne vas pas rigoler d'eux et dans la bible il y a le fameux verset que tout le monde connaît. psaume 1 verset 1 il me semble Oui. donc je le me mettrai ici et on va conclure là dessus, n'hésite pas en commentaire à nous dire euh, ce que toi tu en penses est-ce que rigoler, c'est se moquer, euh, enfin, c'est consentir aux moqueries, c'est être d'accord avec oui, la moquerie? Oui. c'est acquiescer, euh, en fait. Voilà, euh... est-ce que c'est acquiescer ou pas? En euh, fait, ah. en commentaire. On se dit à la prochaine pour la une prochaine. nouvelle vidéo. Bye bye! Bye bye!